Dans cette vidéo, nous allons parler de recherche de patterns et plus précisément de recherche de relations en ce qu'on appelle en anglais le relationship mining. Alors, on va voir différents éléments, d'abord la correlation mining, ensuite on va s'attaquer un petit peu à l'association rule mining, c'est un des éléments principaux de cette vidéo et euh, au sequence mining. Donc vous m'excuserez de l'utilisation de, de termes anglais. Évidemment, ils ont leurs équivalents en français, comme euh, recherche de règles d'association, pour l'association neural mining, etc. Mais je vous donne les termes anglais, parce que c'est souvent ce qu'on utilise le plus. Mal, On peut le regretter ou non dans la data science. Alors concrètement, euh, revenons sur la question des recherches de corrélation. Alors une corrélation, euh, concrètement, euh, ça peut se représenter comme ça, où vous avez euh, sur un axe, euh, le nombre d'années d'études et sur un autre axe, euh, vos revenus. Et on essaye d'établir une, une corrélation, chaque point ça correspond à une personne, entre le nombre d'années d'études et les revenus annuels par exemple. Et donc euh, après, j'espère que vous vous rappelez à peu près ce que c'est une corrélation, sinon euh, allez réviser un petit peu ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que si on a beaucoup de variables, imaginons qu'on ait, euh, je ne sais pas, euh, quelque chose comme l'âge, le nombre de revenus, euh, enfin la, la, la quantité de revenus euh, annuels, le nombre d'années d'études, et des dizaines et des dizaines de variables, on va pouvoir faire euh, deux à deux, euh, tout un tas de croisements, de, euh, on peut croiser toutes les variables qu'on peut. Et donc ça, si on, on, on passe ça à l'échelle, on a toutes les combinaisons possibles de variables et un graphe de corrélation à chaque fois. Donc on pourra mettre l'âge, les revenus, les années d'études, comme je le disais plus tôt. Et donc euh, l'intérêt en fait, si vous voulez faire ce type d'analyse, donc ça c'est plutôt sur des variables continues, hein, qu'on fait ce genre de choses, euh, continue comme les revenus, c'est une variable continue. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est de connaître les techniques qui vous permettent de filtrer et de ne pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle le p-hacking ou data dredging. C'est-à-dire que vous allez, euh, entre guillemets, chercher tellement d'associations, de corrélations possibles entre variables que vous allez forcément faire émerger des corrélations qui n'ont aucun sens. Et, euh, et euh, du coup, euh, je vous donne par exemple un exemple. La couleur des yeux et le type de voiture que vous conduisez, c'est typiquement des, des, des associations qui n'ont pas grand sens. Euh, et euh, l'intérêt, en fait, c'est euh, d'être capable de filtrer et d'être plus strict, en fait, quand on, on trouve des corrélations statistiquement significatives, d'être plus strict pour filtrer, entre guillemets, toutes les choses qui émergent simplement parce que vous regardez trop de choses à la fois. Et, euh, et ça s'oppose un petit peu, cette logique de corrélation, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait dans la recherche de règles d'association, dans l'association rule mining. Dans la logique d'une recherche de règles d'association, c'est typiquement, euh, vous avez plusieurs euh, euh, personnes qui... Euh, beaucoup de personnes qui vont acheter des livres en ligne sur Amazon, et, euh, et en fait, on va définir à partir d'un certain moment des règles comme euh, si, euh, si on achète A, le livre A, euh, Harry Potter, j'en sais rien, il euh, y a 75% de chances que vous achetiez aussi euh, le livre B. Et donc être capable de, euh, de détecter ces règles est évidemment très intéressant pour les gens qui font du e-commerce. Et c'est pour ça ce qu'on appelle souvent euh, ça, la market basket analysis, ou euh, l'analyse des paniers de courses. En fait, on peut l'appliquer à beaucoup d'autres choses que l'analyse la, des paniers de courses, mais c'est un nom qui revient souvent, et si vous cherchez des cours, vous tapez euh, MBA, euh, Market Basket Analysis, et vous aurez tous les éléments intéressants pour euh, progresser. Donc la logique est la suivante, on a différents paniers, panier 1, panier 2, panier 3, et en fait, on va être capable d'établir de, de, des probabilités conditionnelles. Dernier point, le sequence mining, ou la fouille, le mining de séquences que je voulais aborder. Évidemment, c'est la base de la génomique. Euh, pourquoi est-ce que c'est important L'ordre dans lequel on fait les choses, euh, c'est que dans le cas d'un panier de course, en fin de compte, euh, que vous ayez avant l'achat, dans votre panier, cliqué sur le livre A, puis le livre B, ou que vous ayez fait l'inverse, livre B, puis livre A, ça n'a pas vraiment grande importance. En revanche... Dans, quand, dans les séquences, parfois, ça peut être très intéressant. Euh, je vous donne un exemple. Vous savez que l'ADN, c'est une séquence d'acide nucléique. Euh, si vous avez des souvenirs du lycée, ATGA, euh, ça devrait vous parler. Hein. Ces différents noms, en fait, d'acide nucléique. Et il suffit que vous avez beau avoir la même, euh, la même, les mêmes lettres, si vous inversez... Euh, un acide nucléique avec l'autre, En fait, vous pouvez avoir une mutation mortelle et mourir d'une maladie génétique, ou être complètement normal de ce point de vue-là au moins. Et donc c'est pour ça que en fait, l'analyse de séquences, c'est un domaine qui s'est beaucoup développé avec la génomique, la bioinformatique, et c'est beaucoup les biologistes qui ont contribué, en tout cas les bioinformaticiens qui ont contribué au développement d'algorithmes dans ce domaine. Et donc ces séquences différentes dans l'ADN, en fait, on peut analyser bien d'autres euh, phénomènes que l'ADN euh, pour comprendre ça. Et euh, je vous donne un exemple, euh, l'analyse de la consommation électrique. Alors, imaginons en fait que vous ayez un compteur Linky, euh, où on n'est pas capable de savoir exactement quels appareils vous avez allumés à quel moment, mais en revanche, vous avez une signature électrique en temps réel en fonction de l'appareil que vous utilisez. Et donc, cette signature électrique qui est euh, disponible pour les les personnes qui ont accès à vos données du Linky, hein, le compteur électrique qui, qui vous permet de remonter des, des informations en temps réel. Cette signature électrique, on peut l'attribuer à un appareil. On peut dire, bah voilà, euh, un, le micro ondes c'est un pic sur une minute de telle ou telle intensité. Euh, à l'inverse, euh, une machine à laver, ça va durer sur plusieurs heures, donc ça va monter, euh, ça va peut-être, euh, je ne sais pas, au moment où la machine tourne plus vite, là, elle consomme peut-être plus, et ensuite ça va redescendre. En tout cas, ça va être sur plusieurs heures, là où le micro ondes ça va être sur deux minutes, et ainsi de suite. On est capable, en fait, pour chaque individu, d'établir une séquence, en fait, d'utilisation d'appareils. Alors, personne 1, elle va avoir telle ou telle séquence, personne 2, telle ou telle séquence. Par exemple, je ne sais pas, elle va avoir le fait d'utiliser la lumière, puis la machine à laver, puis le lave-linge, et ensuite regarder la télé, pour ensuite aller se coucher. Et on peut ainsi, avec ce type d'analyse, identifier, en fait, des patterns récurrents. Alors, typiquement, euh, on va avoir euh, des séquences assez récurrentes qui pourraient être euh, télé, puis euh, machine... Enfin, euh, allumer la lumière quand on rentre chez soi, puis euh, lancer de la vaisselle, puis regarder la télé. Ça peut être une séquence récurrente à 21 heures avant d'aller se coucher. Et euh, ce qui est intéressant avec le pattern mining, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller dans, dans des analyses de séquences. On peut aussi aller aborder... Euh, donc, euh, bien sûr, évidemment, ce que je veux dire, c'est qu'il faut interpréter ces patterns. Et on peut aller plus loin que simplement de l'analyse de séquence, On peut aller sur des patterns spatiaux. Alors concrètement, des patterns spatiaux, à quoi ça ressemble Ça ressemble à un élément, on va euh, représenter sur une carte euh, différents points, par exemple, et on va essayer de voir s'il y a des, euh, des liens entre ces points. Alors, plus loin que ça, on peut aller beaucoup plus loin que la, simplement euh, des questions de densité. On peut aller sur une ville de Paris et on va redire, euh, en fin de compte, euh, dès qu'on est euh, plus... Enfin, comment dire Il y a des règles de type, euh, si vous avez un, un bureau de poste à tel endroit, il y a 30% de, de chances que vous ayez aussi euh, un PMU dans les 50 mètres à la ronde. Et ce type de règle d'association, c'est en fin de compte... Euh, des, euh, des, des choses qu'on retrouve euh, avec les, à peu près les mêmes algorithmes. Et on peut avoir aussi euh, euh, des éléments comme s'il y a des rivières et des terres fertiles, alors il y a tant de pourcents de chances qu'il y, qu y ait des êtres humains ou qu'il y ait une ville euh, à cet endroit. Donc ça, ça relève à peu près des mêmes algorithmes. Ce que je voulais dire pour conclure, c'est que, en fait, euh, souvent, quand on, fait ce type, on met en place ce type de fouille de données, euh, on a affaire à des données assez massives. Alors, comment est-ce se traite Donc là, j'ai représenté une, une, une chambre de serveur parce que ça consomme énormément de ressources, si vos jeux de données sont euh, volumineux. Et il y a eu, au cours des dernières décennies, une multiplication des, des, euh, des algorithmes qui vont être utiles à tel ou tel effet. Par exemple, si vous faites du mining de, de, de séquences, vous pouvez avoir des algorithmes comme A priori, euh, GSP ou SPADS. Euh, ensuite, vous allez avoir, par exemple, du mining de phrases qui vont avoir leurs propres algorithmes, avec phrases, top TopMine, etc. Euh, du coup, euh, le problème avec les jeux de données aussi volumineux, c'est qu'on ne peut souvent pas les traiter à, à partir de notre seul ordinateur. Il faut, être, il faut commencer à développer déjà des logiques de paralysation et de, de, de distribution du calcul, et ensuite être capable de, euh, de faire des calculs dans le, le cloud, dans le nuage. Enfin, euh, il y a évidemment, si vous voulez progresser dans ce domaine, des nouveaux paradigmes de programmation qui ne sont pas ceux que vous apprendrez simplement en faisant euh, de du R ou du Python, en tout cas en commençant. Vous avez des environnements de programmation, MapReduce, c'est des choses que vous voudrez euh, probablement apprendre. Euh, aussi, dès qu'on va toucher à la question du Big Data, vous allez avoir des écosystèmes comme Hadoop, ou euh, Apache Spark, autant de langages qui seront euh, assez importants si vous voulez euh, monter en compétences et en tout cas euh, pouvoir analyser des jeux de données qui vont poser des problèmes ambitieux. Donc là, j'ai un petit peu euh, débordé de la question des simples recherches de patterns, mais vu que c'est souvent, dès qu'on touche à ces algorithmes, souvent on est euh, contraint techniquement, je pense que c'est important de souligner à quel point il est euh, fondamental d'apprendre d'autres paradigmes de, de programmation et de dépasser euh, simplement R et Python ou des langages comme ça pour aller sur des choses un petit peu plus complexes.